Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 10 janvier pour la semaine du lundi 10 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine Il y a toujours, toujours des choses positives. Le but, c'est de regarder ce qui fonctionne. Je, à la fin, je vous parlerai d'un truc que j'ai découvert récemment, voilà, on en apprend tous les jours de quelqu'un qui s'appelle Joël de René, qui nous parle d'épigénétique. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Je pense que vous devriez adorer comme j'ai adoré moi, donc j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine Il y a le soleil, l'astre solaire, celui qui nous apporte chaleur, vitalité, conscience, lucidité... Le Soleil démarre à 20 degrés du signe du Capricorne. 20 degrés du signe du Capricorne et il n'est pas tout seul. Dans le signe du Capricorne, il y a d'autres choses. Il y a Vénus qui est dans la même zone, il y a une conjonction Soleil-Vénus pour démarrer la semaine. C'est toujours heureux lorsqu'il y a dans le ciel deux planètes conjointes qui sont des planètes qui s'associent bien. Et le Soleil, l'astre solaire, tout se marie bien avec lui. Bon, peut-être que Saturne et Pluton se marient moins bien, hein, globalement. Mais Soleil et Vénus conjoints dans le même c'est plutôt favorable. Qu'est-ce que ça donne Ça donne plus de rondeur, plus de charme, plus de souplesse, plus d'amorti, plus de volonté que ça se passe bien. Voilà ce que ça induit une conjonction Soleil-Vénus dans le ciel. Donc, elle se présente donc à 20 degrés du Capricorne. Qui sont les heureux bénéficiaires d'influences positive pendant cette semaine pour bien la démarrer Ce sont mes Capricornes et mes autres signes de Terre, mes Taureaux, mes vierges, mes poissons, mes scorpions, vous cinq bénéficiez de ce début de semaine avec cette conjonction de soleil mise en lumière et Vénus, tout ce qui est fluidité, émotionnelle affectif, charme, rondeur, souplesse, douceur. Cette association est heureuse, tout simplement heureuse, même en capricorne où parfois elle est un peu dans la retenue, elle diffuse quand même quelque chose de positif. C'est ce Moi je retiens toujours ce qui est positif. Et puis, donc, il y a ça dans le ciel comme toile de fond, c'est le gros morceau. Tout ce qui touche autour du soleil, de l'astre solaire qui, on le sait, occupe à lui tout seul, je crois de mémoire, un truc du genre 98% de la surface des planètes de notre système, ben, ça donne le ton, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est lui qui donne la dynamique de mise en lumière avec souplesse, avec rondeur parce que Vénus est dans la zone. Voilà, je, je crois que j'en ai assez parlé. Vous savez qu'ils sont ceux qui, sont, qui ont bénéficié au mieux. En parallèle de ça, il y a Mercure, la communication. Mercure, la communication, amorce la semaine à euh, 8 degrés du verso. Elle est en marche directe, mais Mercure va démarrer une marche dite rétrograde à partir de vendredi 14, 11h40 en sidéral, ça fait midi 30 en gros ici en métropole. Mercure les échanges en verso, je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup j'en ai déjà parlé il permet de d'ouvrir d'ouvrir la communication d'essayer d'entrevoir des, des informations plus larges plus créatives plus ouvertes à l'échange la discussion à la communication donc c'est c'est plutôt ce Mercure le mental la notre aptitude à être dans l'échange dans ce signe d'air qu'est le verso, favorise les échanges les concepts les compréhensions l'ouverture d'esprit et donc il ici à qui Toujours cinq gagnants. Celui chez qui l'astre passe, ceux qui sont à 60 degrés qu'on appelle les sextiles, et ceux qui sont à 120 degrés qu'on appelle les trigones. Donc, excellent sur le plan du mental, de la communication et de l'échange. Là, c'est le moment de communiquer, de trouver des solutions, de se synchroniser avec ceux qui sont autour de nous. Pour qui pour mes versos, c'est chez vous que ça se passe, et également pour mes autres signes d'air, pour mes balances, et mes gémeaux. Mes gémeaux, chez vous, Mercure, c'est la planète maîtresse. Qu'est-ce que ça veut dire la planète maîtresse C'est que la planète est heureuse quand elle est chez vous, ou en aspect avec vous, parce que la communication crée des rapprochements, crée des points de concorde d'entente, font partie du panel de vos talents naturels. Tout simplement. Et mes balances, vous en bénéficiez aussi. Pourquoi Parce que chez vous, le besoin de trouver le bon compromis pour s'entendre avec les autres pour, pour, est encore plus accentué. Mon Gémeau, intellectuellement, il aime bien être plus créatif et, et jouer sur la communication, défendre un peu une théorie, son contraire pour le jeu de l'échange. Mais chez la balance, l'enjeu, il est quand même le point où on est en paix, où on est, en harmonie avec ceux son qui sont autour de nous, et quand Mercure vous protège, on va davantage trouver les bonnes formules, le bon angle pour dire les choses, etc. Donc, excellent pour mes signes d'air, pour le Verbe, et être sur la même longueur d'onde, mais pas que. Lorsqu'une planète est en Verseau, elle forme également des aspects heureux avec mes Sagittaires, <rire> mes Sagittaires en ce moment, communiquer, communiquer, ça se passe bien, c'est positif. Le verbe passe avec beaucoup moins d'aspérité, on monte moins en température pour se faire entendre, on a moins besoin de rentrer dans l'art, pareil pour mes béliers, mes béliers mes sagittaires, même combat cette semaine, Mercure vous protège, donc on a quelque chose à dire, on n'a pas besoin de forcer le rythme, normalement en étant linéaire, en ayant des idées claires, tout ce que vous avez à dire passe et rentre dans l'oreille de l'autre avec beaucoup plus de facilité, sans qu'on soit obligé de monter le volume pour se faire entendre, truc à connaître. À savoir et à utiliser cette semaine tout particulièrement. En fin de semaine, je vous l'ai dit, vendredi, il va amorcer une marche rétrograde. C'est loin d'être dramatique. Je... On va pas faire un roman sur une marche rétrograde. Tout simplement, parfois les choses sont un tout petit peu ralenties, mais pas freinées, juste un peu ralenties. Tout simplement, il faut pas polariser, vous inquiétez pas, pas bien grave tout ça. C'est tellement régulier les marches directes rétrogrades que certains appuient dessus, moi pas, parce qu'il n'y a pas raison d'eux, hein tout simplement. Et puis j'ai Mars, Mars la volonté, l'énergie, l'action, Mars qui est toujours dans le Sagittaire, Mars il est un petit peu lent, il est un petit peu lent pourquoi Parce qu'il fait son tour en un peu moins de deux ans autour de nous, donc il reste quand même plusieurs semaines dans un signe toujours en Sagittaire, et lorsqu'il est en Sagittaire, il apporte de l'énergie de ce signe de feu dans un premier temps aux autres signes de feu. Mars, la volonté l'action, en Sagittaire c'est une action pratique, je trouve ça chez beaucoup de sportifs, chez beaucoup de profils qui ont besoin de se dépenser physiquement. N'oublions pas que lorsqu'il est là, il nous colore collectivement de cette aura, de cette tendance tout simplement, qui nous invite, qui nous pousse à pas rester enfermés, à pas rester pieds sur nous-mêmes, mais au contraire, à avoir besoin d'être actif. Alors, quelle que soit la forme d'activité qu'on va vouloir exercer ou qu'on va pouvoir produire, dans tous les cas, ce qui m'importe, c'est qu'on bouge, qu'on se prenne par la main, qu'on remue, et comme l'expression consacrée, on retrousse les manches. Voilà, d'abord, quand même Mars c'est là, surtout qu'il est porteur de plein d'énergie active, positive, optimiste, pour démarrer les choses, c'est pas mal. Les gagnants, entre guillemets, avec ce Mars en Sagittaire, sont mes Sagittaires, bien évidemment, mes béliers, mes lions, dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de planètes, le ciel était relativement neutre pour le reste. Euh, vous trois, là, les signes de feu, c'est bon bon pour être actif, moteur, réactif, euh, dynamique. voilà. Et puis, quand Mars est en Sagittaire, encore une fois, il forme des aspects confortants, 60 degrés, avec les deux signes d'air, qui, celui qui est en aval, celui qui est en amont, pour mes balances et mes versos. Donc, vous cinq, c'est le moment d'y aller, d'être dans l'action, tout simplement dans l'action. On marquerait que parfois c'est multifactoriel et on peut avoir plusieurs influences, une seule, enfin bon, c'est chacun son tour, c'est ça qui est intéressant avec les planètes, c'est qu'elles tournent en permanence. Le truc, l'idée, c'est de choisir de repérer le bon moment, le bon cycle pour faire les choses dans les meilleures conditions possibles lorsque les planètes nous protègent. C'est ça l'idée. Et puis, il y a, si on regarde un peu plus loin, il y a Jupiter. Jupiter est une planète, je l'appelle la planète de la chance, c'est souvent ce qu'on appelle la bonne étoile dans un thème lorsqu'elle est quelque part. Elle peut être heureuse. Alors là où elle est le plus heureuse, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au côté technique, c'est bien évidemment lorsqu'à la naissance, on a la chance de la dans un signe avec lequel elle a des affinités. Jupiter est très, très, très, très, très heureux en Sagittaire, en Cancer, en Poissons. Ce sont vraiment des signes avec lesquels cette planète a des affinités. Et puis, également, lorsqu'on a la chance d'avoir à la naissance une position de cette planète qui s'appelle Jupiter, hein, celle qu'on est en train de parler, la bonne blague, qui va se situer sur un axe. Les axes, qu'est-ce que c'est C'est le midi, hein, le point de culmination, le midi, hein, le milieu du ciel. Ça va être aussi sur l'ascendant, sur l'horizon, ou sur le descendant, sur le coucher, ou minuit. Hein. Dans tous les cas, Jupiter apportera dès le départ une sorte de préconditionnement qui nous permet de voir le bon côté des choses de façon naturelle. C'est pour ça que j'aime bien les planètes qui sont euh, ou jupitérienne, ou sagittaire, ou poisson, hein, ou cancer. Tout, le, tout ce qui touche au positif, à la rondeur, à voir le bon côté, m'intéresse. Parce que c'est toujours sous ces, sous, sur, sur ces piliers-là qu'on appuie euh, pour trouver des solutions et pas rester englué dans des trucs qui nous freinent. Voilà, C'est l'idée. Donc Jupiter, j'en reviens, j'en reviens, il ne faut pas faire mon fil. Jupiter est actuellement en poisson il va rester jusqu'au 10 mai. Et c'est un endroit où il est heureux, tout simplement. Donc, comme il est heureux dans cette position-là, tout ce qui concerne de la générosité, de la chaleur, de même parfois de l'altruisme, de la bonne volonté active, l'envie de bien faire, cette capacité qu'on a tous en nous à faire émerger ce qui y a de meilleur au niveau de notre, notre, notre chaleur individuelle, humaine, personnelle, tout ce qui nous donne envie d'être utile, ben, en ce moment, c'est valorisé. Alors, il y a ceux qui sont encore plus valorisés que les autres ben, avec cette influence là, qui vont être mes poissons, là, la période est extrêmement intéressante, et puis mes signes d'eau, mes cancers, mes scorpions, et puis, par le jeu des 60 degrés, mes taureaux, mes taureaux, et mes capricornes. Voilà, vous cinq, l'influence jupitérienne, celle qui est entre guillemets, plutôt « protectrice », parce qu'on trouve le, la bonne façon de se comporter collectivement, on trouve le, le, la sortie heureuse pour que chacun s'y retrouve. Vous êtes dans l'état d'esprit de trouver des parades, des solutions, des mises en place, de, de, de, de tout ce qui permet de faire avancer des choses et de prendre de l'expansion. Ça, c'est intéressant avec Jupiter. Sinon, il y a toujours Saturne dans le signe du Verseau. Bon, Saturne en Verseau, on le sait, il est à 13 degrés. Saturne, la restriction, euh, le Verseau, la liberté. Euh, bon, il y a toujours un petit lien comme ça, on ne va pas trop le creuser, il faut être prudent, mais qui est dans l'air. Hein. Je vous reparlerai euh, peut-être dans quelques semaines d'un carré qu'il y a dans le ciel entre Saturne qui est quand même l'élément structurant pour aller au fond des choses, certes, mais en Verseau, c'est quand même la liberté. Donc, un truc un petit peu à surveiller, de préserver notre oxygénation, notre besoin de mobilité notre liberté, c'est très très important, parce qu'il forme un carré avec Uranus qui est en taureau, et Uranus qui est la planète de la liberté, en taureau il est un peu étouffé, et cette tension-là, dans le ciel collectivement, n'est pas l'aspect le plus facile, mais ça va passer, toujours pareil, c'est ponctuel ces influences-là, ça reste quelques temps, voilà ça passera bientôt, moi je reste toujours très optimiste, et puis il y a Neptune en poisson, Neptune en poisson lui je vais en, refaire, je vais en reparler pendant longtemps parce qu'il est là, qui augmente l'intuition, le ressenti, la réceptivité pour mes poissons, mes cancers mes scorpions, mais également pour mes capricornes et mes taureaux fiez-vous à votre instinct, c'est le mot clé sentez les choses, sentez ce qui se passe imprégnez-vous sans vous laisser absorber, soyez lucide. et puis Pluton toujours en capricorne, lui ne bouge pas, il est tellement lent que je vous en reparlerai une autre fois, tellement il bon. est lent. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour euh, terminer Terminer. J'ai découvert un truc absolument euh, génial, bon, je ne sais pas, ça s'appelle l'épigénétique, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas voilà ce que j'ai retenu. Euh, C'est Joël de René qui en parle dans une vidéo, euh, voilà. et il explique qu'en matière de génétique, pas mon domaine, hein, mais j'ai retenu ça. Euh, 15% de notre capital, c'est ce qu'on acquiert hein, de, de, de, de ce qui vient des générations avant nous, et il semblerait que ça soit de l'ordre de 85%, ce qui paraît énorme, euh, de l'évolution de notre capital génétique et lié à notre mode de vie et il disait, et c'est ça qui m'a interpellé, ça qui m'a passionné il mettait en lumière le fait qu'on pouvait de par notre mode de vie avoir une influence vraiment prépondérante sur euh, notre capital génétique et notamment le fait de, bien évidemment, ça vous paraît frapper au camp du bon sens, que toutes les choses qui sont cohérentes dès qu'on les aura énoncées avoir une bonne hygiène de vie que ce soit alimentaire ou physique, hein, en gros pas manger n'importe quoi et puis aller s'oxygéner dès qu'on peut, euh, ce sont des données fondamentales qui nourrissent notre disposition, notre capital et notre, nos gènes et nos cellules, et ce qui, moi, m'a fait tout de suite écho, c'est qu'il a mis en lumière l'importance de la qualité des liens humains, de réduire les stress, d'être le plus possible en harmonie avec tous ceux qui sont autour de nous. de et, et, tous ces éléments-là de douceur, de bienveillance, de gentillesse, de souplesse, et d'éviter tout ce qui nous, tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est stressant, qui nous abîme en fait, hein, euh, carrément. Euh, c'est sont des enjeux extrêmement importants. Donc l'idée, elle est encore une fois toujours la même. Je reboucle sur ce que j'avais vu avec Harvard il, il, il y a un bout de temps de ça pour le coup. Ce qui nous rend vraiment le plus heureux, vraiment, hein, indiscutablement, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. D'où euh, le fait de se servir, quand là, comme j'ai des planètes comme Jupiter qui est hyper positive, comme j'ai l'aptitude à communiquer avec Mercure qui nous veut du bien, comme j'ai la, la conjonction Soleil-Vénus qui est pas mal dans le ciel, euh, sont des, on est dans des périodes qui sont plutôt favorisant l'apaisement, l'entente, hein, qu'on synchronise bien, qu'on trouve le bon compromis avec ceux qui sont autour de nous. On peut pas faire de miracle, mais on peut en tout cas, chacun, apporter notre petite pierre à l'édifice d'un point de vue individuel euh, pour, pour travailler sur nous-mêmes, pour être en, en harmonie, tout simplement. Et là, les planètes sont pas mal. Euh, je vous dirai peut-être pas de ça la semaine prochaine, ni avec la pleine Lune, parce qu'il y a une conjonction soleil pluton qui est en train de se profiler. Euh, je ne sais pas comment je vais vous l'approcher, celle-là, mais je vais y réfléchir, parce qu'elle est pas facile. Ça arrive pas souvent, mais il y en a Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Hein, et samedi prochain, c'est moyen. Euh, mais on n'y est pas. On a toute la semaine devant nous, avec plein de bonnes énergies en attendant. Merci pour tout ce qu'on échange ensemble. On se dit à très vite, à très bientôt. Euh, plein de choses à se dire encore. Merci.